Yo tout le monde petite vidéo on va faire un tour le caire d'occasion de géant dans le 45 le quoi voilà, à tout de suite Tout le monde. Bon, je suis sorti de ce petit lecaire d'occasion pour récapituler les choses, pour vous expliquer les choses. J'étais où C'est end j'étais chez la belle famille, euh, sur Orléans, à côté d'Orléans, une petite ville. Je suis parti, euh, j'ai regardé le cœur d'occasion plus proche de là-bas. Il s'avère que le coeur d'occasion plus proche était à 70 bornes quand même. Donc j'y suis allé. 70 bornes, ça m'a fait une heure aller, une heure retour, ça m'a fait deux heures de trajet. Euh, C'était pas à côté. C'était plus du côté de Montargis, dans une petite ville qui s'appelle Gien. Je me suis dit, ouais, là-bas, c'est sûr que c'est une campagne. Je vais ressortir avec des affaires de ouf. Là-bas, le prix d'immobilier est super bas. Tu T'achètes des maisons à 2000 euros. Bon, j'exagère quand même. Je ne crois pas que c'est la vérité. Hein. Bref, j'y suis allé, je me suis dit, c'est une campagne de ouf. J'ai trouvé des, des jeux de ouf. En plein samedi après-midi, le Leclerc, aussi bien le Leclerc Occasion que Leclerc hypermarché, il n'y avait pas un chat. Je me suis dit magnifique, j'ai trouvé des belles pépites. Bah ben, finalement, j'ai trouvé quelques jeux. Effectivement, j'ai trouvé quelques jeux, mais pas tant que ça. Franchement, pas tant que ça. Et les prix, on va dire, c'est les prix, bon, c'est correct. Mais je trouve que j'ai fait de moins bonnes affaires dans un Leclerc de campagne que dans un Leclerc dans une grosse ville euh, française. Donc voilà, je suis revenu à quelques jeux quand même. Il faut le dire les chose, je suis quand même revenu à quelques jeux. Je ne suis pas revenu à Brodouille. C'était ça le plus important, parce qu'après, m'être tapé une heure aller une heure retour, j'aurais eu le bail, hein, si j'étais si parti pour rien. Mais bon, ce n'est pas grave, je suis allé. Je suis revenu à quelques jeux. Je suis revenu avec tout ça. Alors, dans les jeux, il y a quoi Il y a de la X3, Xbox 360 et de la PS2, euh, il y a de la PSP et un jeu PS Vita. J'en je, ai eu pour euh, 22,94 euros. Donc, voilà, 22,94 euros. 6 jeux. Je vais vous montrer les jeux que c'était. Je vous montre aussi le ticket de caisse. Donc, voilà, 22,94 euros. Je ne sais pas si vous verrez d'en bas. Il est là. Voilà, bref. Passons aux choses sérieuses les amis, aux choses très, très très très très très sérieuses, à des jeux plutôt moyennement corrects on va dire. Bon je commence par lequel Par le jeu 3-6, allez hop, c'est parti pour le jeu 3-6. Alors Yaba, j'ai eu Yaba Ninja Gaiden Z spécial édition en très bon état, franchement nickel, je suis quand même content. Je l'ai eu à 5 euros, donc 5 euros c'est pas rien. Enfin, si, c'est plutôt correct. On va dire c'est à peu près les prix. Et le jeu, il est nickel. Il est en deux CD. Je savais même pas. Donc, voilà. CD 1 et CD 2. Ah, non. Le deuxième CD, excusez-moi. Le deuxième CD, c'est plutôt l'OST du jeu. Donc, voilà. bon. Dedans, il y a quoi Il y a la notice, bien sûr. Tout le monde connaît la notice. Classique. Il y a, euh, il y a un code de téléchargement pour un DLC, je crois, pour le jeu or Life 5 Ultimate. Donc voilà. Il y a une petite BD plutôt sympathique, sympathos. La totale, elle est en plus en français. Je vais la lire. Bon, je pense que je vais la lire parce que il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est une BD de, de tout juste 30 secondes à lire. Hein. Il n'y a, a pas de masse. Donc voilà. Le petit ninja... Le petit Ninja Gaiden Z Diaba, complet, pour le prix de 5 euros. C'est tout à fait correct. C'est pas spécialement l'affaire du siècle, mais c'est correct. C'est correct. Bon, on passe à la suite. On va passer sur les jeux PS2. Alors, les jeux PS2, il y a Ford Racing 3. Le voici, le voilà. Complet, le jeu tout. Et je sais qu'il était en état nickel. Il était magnifique, en bon état. J'ai eu à 3 euros. Alors quand j'ai été à nickel, pourquoi j'ai dis ça Parce que j'ai quelques jeux que j'ai pris, que j'ai laissé parce que c'était plutôt rayé et ça me faisait chier pour le prix parce que ce pas des prix, c'est des prix plutôt lambda, plutôt classique que tu trouves un peu partout. Donc j'avais laissé tomber. Surtout que quand la caissière, elle a pris les jeux, franchement, la caissière, elle avait des ongles. elle les frères, l'ongle, avait... il était plus grand que mon doigt. Elle avait donc comme ça. Franchement, la vérité, hein, j'exagère pas, mais peut-être comme ça. La vérité comme ça. J'ai fait waouh. Et j'avais peur qu'à chaque fois qu elle me prenait un jeu, parce qu'en fait, les jeux, ils n'étaient pas dans les boîtes. Ils étaient en caisse, donc elle les prenait dans une pochette. J'avais peur qu'elle me mette un, un coup de balafre sur le, sur le CD. Franchement, c'était pas impossible. Hein. Vu les, les ongles de ouf qu'elle avait, je suis waouh Franchement, c'est sûr qu'elle peut. qu'elle peut me rayer le jeu, il est lisible après. Hein. En tout cas, c'est bon, je crois qu'elle n'a pas, pas trop rayé. J'ai vu. Euh, elle ne savait pas trop les manier, mais on a évité l'accident. Ensuite, je continue sur de la PSE toujours. Alors le petit Hugo Mukazum. Alors je pense que ça c'est une belle dobe, ça se voit tout de suite. J'ai eu à 3 euros. Mais bon, je ne l'avais pas dans la collection. Voilà, il est complet. Je suis bien, je suis, je suis content. Ensuite, on va passer au jeu PSP. Alors il y a quoi Midnight Club euh, la remix, celui-ci, je l'ai eu pour 5 euros. Complet. Nickel. Ah, d'ailleurs, c'est quoi ce... Ah non, je pensais que ce n'était pas la bonne notice, mais je crois que c'est la bonne notice. J'avais peur. Donc voilà. Euh... Complet pour 5 euros. Je suis quand même content. Euh, je crois qu'en plus, celui-là, je ne l'avais pas. Ensuite, toujours pour 5 euros, Metal Gear. Euh, portable OPS, alors cela j'ai un doute les gars si je l'ai ou pas, j'ai vraiment un doute. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que maintenant j'ai commencé, il faut que je fasse un truc dans ma collection. Je me suis pris une application, j'ai même j'ai même payé le truc premium à 10 euros, 8 euros je crois que j'ai payé, j'ai payé 8 euros. Pour euh, savoir ce que j'ai dans ma collection, il faut que je scanne tout et ça me permettra de voir les jeux que j'ai dans ma collection et ceux que j'ai pas. Donc euh, j'en ai profité pour prendre ça, pour euh, prendre une application, pour faire un listing et un checklist complet de mes jeux. Donc voilà. Le petit Metal Gear sur PSP complet, notice Et il y a quoi d'autre Il y a un autre truc dedans, c'était quoi voilà, C'est une carte postale pour envoyer chez Konami à Paris 1er. Je ne sais pas si c'est encore là-bas. Voilà. Donc, ça, c'est quand même cool. Un petit 5 euros. Le petit Metal Gear portable OPS. Ensuite, celui-ci que vous attendez tous les gars. Un petit jeu PS, PS Vita. Et pas des moindres. Pas n'importe lequel. Enfin presque pas n'importe lequel. <rire> non les frères. C'est un jeu courant. C'est archi courant. Et je l'ai pris parce que je pas dans la collection. On va dire pour ce jeu là. Le prix était plutôt euh, très correct. Mais c'est pas vraiment pas un jeu de ouf. C'est FIFA 15. Et je l'ai eu pour 2 euros. Donc c'était le seul jeu PS Vita. Je me suis dit je vais le prendre. J'ai pas dans ma collection. Il est complet avec une petite euh, notice d'avertissement d'utilisation du jeu et voilà bon c'était pas foufou hein c'était pas foufou surtout que j'ai tapé euh, une heure aller une heure retour donc c'était pas à côté pour, pour le pour le trajet j'ai eu tout ça voilà c'est pas non plus euh, l'affaire du siècle c'est quelque chose qui est là bon on va dire que ça m'a fait une petite balade hein on a fait une petite balade euh. Je suis parti vite fait, ça m'a permis de voir un peu le, la région, même s'il n'y avait pas grand-chose à voir. En tout cas, voilà, dis-moi ce que tu as pensé de cette rentrée-là, est-ce que tu la trouves bien ou pas Personnellement, moi, les cœurs d'occasion, j'aime bien, je préfère aller dans un d'occasion que dans un cache. Après, il est vrai que les cœurs d'occasion, le problème, c'est qu'ils ont moins de choix que dans les caches. Enfin, c'est normal, pas, ils ne sont peut-être pas encore très connus pour ça, et ils ne sont pas euh, non plus très très implantés encore. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir euh, eu tout ça euh, pour à peine 23 euros. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à liker. Ensuite, abonne-toi. Active la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. J'espère à très bientôt. Bye. Ciao tout le monde.